Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, review 299, euh, review de la SQDC. On y va aujourd'hui avec une vidéo très attendue des abonnés de Winman. On y va avec un autre produit de Tribal, on y va avec le do, -Si -Do. Et oui, do, -Si do et non do -Si -Dos, je crois. Faudrait peut-être vérifier, mais je pense que c'est do, -Si do Faut pas prononcer le S. Euh, Moi-même, je m'étais euh, trompé, mais je pense qu'il faut euh, se reprendre. Et il euh, n'y a personne de parfait, donc je pense que c'est le do, -Si -Do. Tribal, on connaît Tribal euh, avec le Gelato Mint, le numéro 1 de la SQDC. Euh, ça l'a pris deux ans et demi avant d'enlever le numéro 1 au pinkouche de San Rafael. Le Gelato Mint de Tribal. Euh, écoutez, c'est le numéro 1. C'est très difficile de déplacer un numéro 1 à la SQDC. Beaucoup de personnes viennent me parler sur Instagram pour me demander comment qu'il est le Dosido. Comment qu'il est le dossier Est-ce qu'il est meilleur que le gelato mint? Écoutez, le gelato Mint, euh, c'est quand même quelque chose. Euh, deux ans et demi, je le répète, avant que le Pinkush se fasse détrôner. Peut-être que ça va prendre un autre deux ans avant que le Gelato Mint se fasse détrôner. Euh, on a eu le Cuban Lynx de Tribal. Excellent produit. Grosse qualité. Euh, produit citronné, 7 euh, Siva. Ensuite, on a eu le Runs, euh, pas de Tribal, mais plutôt de Canara Biotech. Avec les produits, euh, le Runs, le Harmony, deux produits de la marque. Orchid, des produits avec CBD. On sait que Whitman a aimé mieux le Runs que le Cuban Lynx. À cause du buzz, j'ai adoré le Runs. Le Dossido d'eau ici, on l'attendait. Euh, plusieurs variétés s'en viennent avec Canara Biotech, euh, dont la marque Tribal. Euh, le Sour Strawberry s'en vient. Le Strawberry Banana. Le Roasted Garlic Lye grillé. Le Sunday Driver. Le chauffeur du dimanche. Euh, ensuite, ensuite, il va rester le Scotty Biscotti. Vraiment hâte de voir ça. Quand on regarde sur le site de la SQDC, on est content de voir que c'est 24,20$. C'est le prix de Tribal. À quoi on s'attend avec ça? Bien, on s'attend pas à avoir une pochette d'humidité parce qu'on sait que Tribal, c'est une compagnie haut de gamme. Il ne faut pas toujours se fier au prix. On est vraiment chanceux de payer 24 et 20. C'est une compagnie haut de gamme qui ne met pas de produits de pochettes d'humidité comme le Boost, le Boveda. Euh, C'est une compagnie vraiment euh, exceptionnelle, Canara Biotech. Vraiment, vraiment content que ce soit québécois. Euh, ils écoutent les consommateurs. ne mettent pas de pochettes d'humidité. Qualité, qualité, qualité. On adore aussi euh, la pochette euh, la, la, la, la boîte d'aluminium, le contenant, le contenant d'aluminium. Donc on va ouvrir ça. Dos Entre 20 et 28 de THC. Moi j'ai eu, je l'ai pris en note, 24.2. On ouvre ça ensemble, mes amis. On ouvre ça ensemble. C'était heureux. C'est heureux mais je vais vous dire la vérité. Weedman c'est toujours la vérité. C'est de la grosse qualité. C'est le même style, euh, le même visuel que le Gelato Mint. Le même visuel que Cuban Lynx. Euh, on s'en va toujours dans la même direction avec Canara. Vraiment content de voir Tribal. Euh, ne pas lâcher vraiment. Euh, être constant. Être constant dans leurs euh, produits. Euh, cocotte de toutes sortes de grosseurs, on parle d'humidité, j'ai aucun problème avec l'humidité, résineux, ça colle sur les doigts, euh, j'ai aucun problème avec Tribal, j'ai aucun problème avec Tribal, j'adore Tribal, j'adore Canara Biotech. Tant que je vous ai dit que j'allais toujours vous dire la vérité, j'ai déjà fumé un 3.5 grammes hier, déjà, euh, disco, pas discontinué, déjà « sold out », euh, sold out, comment on dit ça, c'est plus disponible. L'inventaire est maintenant à zéro. Euh, je me suis dépêché. Je me suis dépêché pour aller en chercher. Euh, et je savais que ça allait partir rapidement. Euh, J'étais chanceux d'aller m'en chercher deux à Brossard, Et euh, on est là aujourd'hui. On va faire la vidéo. Je vais vous en parler. J'avais déjà fumé hier. J'en vais en fumer encore aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voir sur mon Instagram. Euh, je mets toujours des photos là, du dossier de tous mes produits de la SQDC. Écrivez un commentaire. Mettez euh, un cœur. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec le dossier Qualité. Le buzz, je peux en parler. On va attendre un peu que je le fume, même si je connais déjà le, le buzz. L'arôme est particulier. L'arôme est particulier. Euh, plusieurs goûts. Plusieurs goûts. Ce que j'aime du dossido, du docido c'est <coughs> que c'est un, un, euh, un goût complexe. C'est un goût complexe. Ici, c'est écrit le taux de, de terpène. Hein? C'est seulement euh, Tribal qui nous fait ça, cette faveur-là. Ils nous disent ici 3,7% de terpène. 3,7%. On ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. On ne peut pas se comparer avec d'autres euh, marques parce qu'ils ne nous offrent pas la possibilité de voir cette statistique. Mais 3.7, je pense qu'à l'entour de 4, c'est très, très, très bon. Euh, ici, le myrcène Limonène. J'aurais aimé avoir le goût Myrcène limonène qu'on retrouve souvent dans les goûts euh, de Winman, dans les goûts que j'aime beaucoup. À peine. À peine. Le myrcène Limonène, euh, je trouve qu'à la place de faire un petit duo, Myrcène Limonène un petit peu gazé, je trouve qu'ils sont un peu, ils travaillent seul à seul. Euh, le Myrcène, on sait que c'est terreux. Le limonène, c'est agrumes. Euh, quand on regarde un peu en bas dans la description, pour arôme naturel, on nous dit citronné. Je vais rajouter là-dessus. Ce n'est pas citronné, c'est plus pamplemousse. OK? Comme je vous ai dit, j'ai fumé un 3.5 grammes hier. Euh, J'étais pas prêt de faire la vidéo hier. Je sais que plusieurs d'entre vous voulaient avoir une vidéo du dosido, dos, dos, dos, de tribal par Winman hier. J'étais pas assez à l'aise. Même en ce moment. Euh, le buzz, il a pas de problème, je vais te le décrire. Euh, c'est vraiment complexe, man C'est pas juste terreux, c'est pas juste pamplemousse. Euh, terreux, pamplemousse. Et puis, je penserais pas que c'est le cariophilène, mais d'après moi, c'est le goût du cariophilène, parce que c'est en la deuxième terpène dominante, donc il y a beaucoup de, de cariophilène, mais c'est pas un cariophilène désagréable. Euh... Si j'avais pas vu le mot caryophyllène, peut-être que j'aurais dit que c'est les deux autres, les deux dernières terpènes. Bisabolol humulène. Bisabolol humulène, on les connaît pas à 100% ici chez Winman. On, la, on les voit un peu moins souvent. Souvent, ces terpènes-là sont un peu à la fin, quatrième, cinquième terpènes. Donc, il y en a un peu moins hein, dans le goût. Mais euh, achetez pas ce cannabis-là pour le imonène. OK Achetez ce cannabis-là pour la curiosité. OK La curiosité, euh, le buzz. Le buzz. Le buzz, ce n'est pas un buzz écrasant, mais très relaxant. Très, très, très relaxant. Euh, c est, c est, il, il, je vais juste mettre ça comme ça parce que je veux pas faire de dégâts. Euh, ça rend calme. Ça rend calme mais c'est pas physique, euh, tu ne seras pas écrasé dans ta chaise, mais tu vas être calme, ok? Euh, on nous a dit hybride ici? Ils disent hybride, mais c'est euh, hybride, dominance, indica. Hein, on sait que le, quand on parle indica, en général, en général, un buzz indica nous relaxe, nous euh, nous relaxe, nous relaxe. Donc, je suis en train de rouler un dossier de tribal. Qualité. Qualité. 24 dollars et 20 sous. OK, il ne faut jamais oublier ça, là. Il est très beau. Très beau visuel. Écoute, il sent... Euh, il sent un petit peu de tout. Puis surtout quand tu le fumes, là. Écoute, j'ai l'impression qu'il goûte pas pareil à chaque puff. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est rare que, que, que ça m'arrive, ça, là. là. J'ai aucun problème avec le Docidos, Docido le Tribal. Mais pour ceux qui étaient vraiment, qui se questionnaient vraiment si le Gélatomint allait se faire détrôner, le Gélatomint, c'est le numéro 1 de la SQDC. C'est le gros, gros, gros numéro 1 de la SQDC, le gélatomine de Tribal. Euh, très solide. Très solide. Je ne verrais pas le gélatomine de Tribal se faire détrôner pour les deux prochaines années. Avec ce qu'on a vu depuis le début de la légalisation, le pinko, je de Sandra rappeler, s'est fait détrôner. Avec leur histoire de changement de, de de contenant, en y ajoutant une pochette d'humidité. pas trop convaincu du pinko, je en rappelle. On allume ça. On allume ça. Donc, on nous dit arôme terreux, boisé, citronné. Terreux, je suis d'accord. Boisé, pas du tout. Citronné, je mettrais ça pamplemousse. Mais vraiment c'est vraiment léger, là. N'est pas micro sur Instagram, ça goûte pas de pamplemousse. Léger, parce que ça goûte pas le citron. Ça goûte pas le citron. Oublie ça, oublie ça. Boisé, c'est sapin épinette. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. Euh, les arômes, là, terreux. soupçon de pamplemousse. Puis un soupçon, peut-être cariophyllène ou humulène, tout ça. Mais il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse, OK? Mon ordre, dans les produits Canara Biotech, j'ai pas essayé le 28 grammes, euh, le 15 grammes de NOGS? le 28 grammes de Nugs, j'ai pas essayé le 28 grammes de NOGs, j'aimerais ça l'essayer, euh, je vais le fumer avec vous. J'aimerais qu'il y ait d'autres marques euh, qui utilisent des contenants d'aluminium comme ça. Euh, plus capable de m'en passer. Plus capable de m'en passer. Il est vraiment.. Euh, il est vraiment pas fort comme un pink couche, mais. Le buzz, quand il arrive, là, vraiment relaxant, vraiment relaxant. Et puis, écoutez, j'ai fumé un 3.5 hier. Et puis, j'arrête pas de le dire qu'il est pas fort, comme un pinkouche. Mais à chaque pof, là, tu quoi, il me fait tousser. D'après moi, il y, a un, il, y a un, il y a un paquet de terpènes là-dedans, mon homme. Moi, à cause du buzz, j'aime mieux le dosido -si -do que le Cuban Lynx. OK? Euh, je sais que le Cuban Lynx, euh, il mange une volée à Weedman, mais c'est à cause que moi je suis pas un gars à C'est juste pour ça. Parce que le Cuban Lynx, citron, citron, citron, citron, citron. C'est le cannabis qui coûte le plus de citron de toute la SQDC. Le Cuban Lynx. Si tu sais pas c'est quoi du cannabis qui coûte le citron, ben c'est quoi cool, c'est du cannabis qui goûte le citron? Du weed, c'est du weed. Arrête, arrête, arrête. Va acheter le Cuban Lynx. Tu vas savoir c'est quoi du cannabis qui coûte le citron. Le dosido très relaxant. Euh, J'aime mieux lui que le Cuban Link, ça cause du buzz. Je vais vous occupez le, le buzz, c'est sûr que faudrait attendre encore un bon 5 minutes avant d'avoir un bon effet du buzz. Hier, je l'ai dit, de toute façon, ça commence déjà à embarquer. Le buzz, c'est carrément là, en bas du nez, le visage, puis tout le, le dessus du chest, plus engourdi. Euh, moins, moins la tête, moins le bas du corps, euh, pas les bras. <coughs> hein, vous savez, des fois, je vous dis, c'est la moitié du corps, il est comme engourdi comme je l'ai. Là, c'est plus précis, c'est pas la moitié du corps, c'est vraiment là cette partie-là, plus, plus ici, là. Je trouve que c'est comme ça qu'il bosse le dossi Ça commence déjà là, un peu. là. C'est vraiment cette partie-là du corps. Euh, c'est un mal aux genoux. Euh, fume pas le dossi D'après moi, ça va pas se rendre jusque-là. Là. La cendre est très pâle. Toujours... Euh, c'est toujours intéressant de voir la cendre barre. On sait quand la cendre est très noire, là, ça nous pose beaucoup de questions hein, s'il y a beaucoup de nutriments encore dans la plante. Euh, il faut vraiment flusher ou faire euh, une étape de leaching à la fin de la croissance, à la fin de. À la fin qu'on fasse pousser notre cannabis. Quand on fait pousser notre cannabis à la fin de, de, de son cycle de vie, à la fin du cycle de floraison, les deux dernières semaines, il faut vraiment seulement donner de l'eau. Il ne faut pas donner de nutriments. Euh, J'imagine peut-être que des pocheurs dans le temps euh, qui mettaient beaucoup d'engrais pour essayer d'avoir une meilleure euh, production, plus de cocottes, plus de, de cannabis pour pouvoir en vendre sur la rue, avoir plus de grammes. Euh, C'est peut-être pour ça là, que des fois ça, ça, ça brûlait la, la gorge ou ça chauffait les lèvres. Mais là, à la SQDC, on n'a pas ce problème-là, grâce à Santé Canada. Qui exige des rapports, exige vraiment des. Euh, des euh, exige un minimum euh, de, de, de, de. la misère à me parler. Waouh, waouh, wow, c'est ça, c'est ça. Santé Canada exige des standards. Exige des standards de qualité, exige des standards sur euh, quels pesticides, quels euh, quel produits chimiques utiliser. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est protégé à la SUDC, là, en général. Toujours des exceptions. Donc, ça a été rapide pour le dossier. On s'attendait peut-être à attendre encore quelques semaines ou même mois pour recevoir un autre produit de Tribal. Ils nous ont fait vraiment attendre longtemps avec le Cuban Lynx et le Runs qu'on attendait au mois d'avril, mais qu'on a reçu euh, le 1er juin, je crois. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir les autres produits de Tribal. Euh, Tribal est vraiment euh, compétiteur à San Rafael là, pour la marque numéro 1 à la SQDC. On sait que San Rafael euh, est présentement la meilleure marque, euh, mais est en train de se faire détrôner avec Tribal, qui ont maintenant trois produits. On attendait de voir Tribal, les autres produits de Tribal, pour savoir s'ils si étaient capables de déplacer San Rafael. On sait que San Rafael ont quand même le numéro 2 à la SQDC avec le Pink Couch de San Rafael. Ils ont été très forts aussi avec leur Tangerine Dream, qui est maintenant en grosse compétition avec le Cuban Lynx. Le Tangerine Dream de San Rafael. Grosse compétition avec le Cuban Lynx de Tribal. Ensuite, San Rafael, on a le Peupo Chitral. Peupeau chitral, on sait, le goût euh, peut-être bien, un hein, petit goût de raisin, gomme de mauve, mais qualité pitoyable avec le peu chitral de San Rafael. À chaque achat, les cocottes sont de plus en plus petites, de plus en plus petites. C'était incroyable ce qui se passe avec le Peuple chitral de San Rafael. Tant qu'à faire, à la place d'acheter un peu chitral de San Rafael, achetez-vous un Runs un runs avec CBD excellent goût vraiment excellent goût le runs c'est un produit là orchid orchid c'est la marque CBD de Canara Biotech orchid deux produits orchid runs orchid harmony L'action de Canara Biotech est présentement à 16 sous et demi. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Faites vos devoirs. Allez voir un conseiller financier. Je suis seulement un random guy sur YouTube. Hein? Un gars aléatoire sur YouTube qui connaît rien. Donc, donne un pouce à la vidéo. Écoute, c'est Tribal, le gros. C'est Tribal. On remercie Tribal. 24 et 20. 24 et 20. On a du docido ici. Euh, le joint est à moitié euh, fumé. Euh, je suis gelé. Euh, comme je te dis, c'est pas trop écrasant, mais c'est vraiment indica, euh, Très relaxant. Écoute. C'est vraiment un petit peu de, du goût. À chaque pop, tu détectes d'autres goûts. Je te l'ai dit, le dosido il y a plusieurs goûts là-dedans. Tandis que le, le, le, le Cuban Lynx, il y a juste citron. Il y a juste citron, le Cuban Lynx. À moins tu es capable de trouver d'autres choses. Moi, moi, moi, le Cuban Lynx, je, je, je sens juste du citron, man. Rien que ça, man. Mais le dosido ici, là, comme là, là j'ai Ah! Un petit goût de Myrissa Limonane, tu sais le duo gazi, là, sais Mais, il est pas gazi! Achète pas ça pour gazi, là, OK? Je te le dis, là. Ça pas en tabarnak. Mais je trouve qu'il goûte... Moi, quelqu'un me donne son opinion sur le dossier deau puis je demande à quelqu'un d'autre, écoute, écoute ça! Garantie qu'il me dira pas à m'en faire. Garantie. Demande à cinq personnes qui fument le Cuban Links Écoute, ben, là, il y en a 5 sur cinq qui m'ont dit que ça sent le citron. Non, je te le dis, je te le dis, je te le dis. Euh... Même, même, même avec les informations du dos, là, même avec les informations qu'on a là, tu donnes la fiche là, technique à quelqu'un là. Ok, terreux. Boisé, terpène, cariophyllène. Tu si fais fumer ça. Dis-moi ton as. Hey, il est dur! Il est dur à dire, mon homme! Je te le dis, il est, il est goûteux des goûts qu'on connaît, des goûts qu'on connaît pas. Euh... C'est ça qu'on appelle un goût complexe. C'est vraiment le fun. Euh, moi, je vous savez, je suis en train de faire pousser du cannabis. J'ai ma licence. Je peux faire pousser 24 plants. Écoutez, c'est ce que je recherche. Euh, J'espère trouver une plante que je vais pouvoir garder et avoir un goût complexe. J'ai présentement un couche couche que j'aime beaucoup, qui a un petit goût de diesel. Mais j'aimerais avoir un autre plante qui goûte diesel euh, réglisse noire diesel euh, fruité, diesel sucré, diesel avec d'autres choses, comprenez? C'est ça, comme euh, un produit qui est très très très complexe, qui est vraiment incroyable, mais que je suis plus capable de voir la SQDC, c'est le Quadra de Broken Coast. Vraiment complexe comme goût. Donc vraiment le dos si -do ici, le dosido -si -do, euh dos, à à je te dis pas qui va être ton préféré, OK? Le goût de cardiophylane n'est pas dérangeant. Tu veux un buzz relaxant, numéro un. Mais prends le temps d'y goûter. goûter. Tu vas goûter, tu vas dire OK, minute, je vais te le dire, man. OK. Tu m'as les dons. OK? Je te dis ça tout de suite, là. Attends, menut, là, il a goutte différente que tantôt. C'est ça que je te dis, bro. Tu goûtes? Bah, ok, bah, t'as le dire. T'as une minute. Ok, ok. Vas-y, deux. Prends deux, deux. Pof, encore. Tabarnak, qu -ce que c'est de la Alright, je pense que tu as compris le message. <coughs> tu as compris l'ensemble de l'idée de la vidéo. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce, un commentaire. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Active la cloche. 30 vidéos en 30 jours, au mois de juin. Marathon Winman. Va-t'en sur mon Instagram si tu veux voir des photos de ce beau cannabis-là. À la prochaine. Ciao.